Bonjour les gens, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans les images qui vont suivre, je vous propose de découvrir Jean. Jean est un élève que j'ai formé personnellement dans ma salle de code et honnêtement, je ne l'ai jamais vu conduire une voiture. Après avoir consulté sa fiche de suivi, j'ai pu remarquer que niveau mécanique, ça avait l'air d'aller, et qu'il avait quelques soucis, notamment sur les contrôles. Donc une chose est sûre, je ne vais pas le lâcher, c'est pas du tout le style de la maison, et je vous propose tout de suite de découvrir les images. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça pourra vraiment l'encourager. Merci à ceux qui mettent des commentaires régulièrement, et je suis vraiment ravi parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et en plus vous savez quoi J'ai un secret à vous dire, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Du fond du cœur, merci à tous. C'est parti et après ils ont commencé à te guider avec les panneaux, les directions ou pas du tout Euh, qui Marineage et Willy Euh, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais Parce que là, tu vois, par exemple, on pourrait se dire que du coup on va prendre le taxe Alors en fait, c'était à gauche, hein, je te mets un peu tard Voilà, et là, regarde, tu vois, déjà tu peux regarder dans les rétros Le clignotant Voilà, là tu te places Et ralentir, tu vois, tu l'as déjà fait L'idée, c'était d'arriver là, de bien lâcher l'embrayage Alors, mets ton pied au-dessus du frein et de l'embrayage au cas où voilà, freine un tout petit peu, il vaut mieux pas y aller. On y va pas, on, on, on, on, on, on y va on y va Ça fait trop tôt. Ah, c'est vrai qu'on pouvait. Là, non, c'est bon, regarde, t'as le moteur, bon première. Alors. On va quand même remettre. Ok, et là, tu peux y aller. tant tu accélères et tiens bien l'embrayage à partir de là. Et on est reparti. Donc, okay. tu restes placé à gauche. Là, tu peux déjà mettre ta deux, comme ça, t'es tranquille. Et là, ah, regarde, parfait. déjà les rétros. Les rétro, l'angle voilà, voilà. mort, c'est parfait. Et là, en fait, clignotant, ils viennent déjà chercher à droite. C'est comme ça, t'es pas coincé. Ok. Voilà et tu vois là les yeux pas par terre mais déjà là bas au fond au passage piéton ok ouais. alors dans les ronds-points tu vois cette erreur elle, elle arrive souvent et moi même d'ailleurs je la commettais quand j'étais à ta place okay. c'est que quand tu as comme la voiture bleue une voiture à l'intérieur du rond-point des fois on se dit je vais y aller parce qu'en fait il est à gauche et moi je vais être à droite mais en fait non parce que la voiture bleue elle va forcément ressortir à droite ouais. et en fait tu lui prends sa place donc du coup okay. ça va... Il vaut mieux pas en fait. d'accord Hein. C'est pour ça qu'on vient là aussi. C'est intéressant. Après, je, je, vois, je vois le modèle que tu pouvais. C'est l'autre. Vu qu'il est placé forcément vers l'intérieur, il va forcément se sentir. Oui. Et vu que tu seras placé oui. à sa place... Et oui, <rire> oui. C'est bon, je lui fous la stop. Voilà. Parce qu'en fait, c'est toi qui as le cédé le passage. Hein. Oui, oui. Ça sent logique, peut-être, dans le Que je te le dis, mais après, ouais. cette erreur, elle est très courante. Hein. Et puis, je l'ai faite aussi. Et puis, la. La plupart des élèves au début le font. Donc là regarde, il vaut mieux rétrograder en 3 au cas où si le feu change de couleur. Dernier petit coup d'œil derrière. Et si tu es sur le feu, c'est bon. Et donc au niveau des directions, tu dois le savoir, mais si on dit rien, c'est tout droit. Hein. Oui. Voilà, donc là tu surveilles que derrière ça colle pas trop. Ok, tu lâches doucement l'embrayage. Alors, là, prépare tes pieds au-dessus des pédales, on ne sait jamais. Tu vas sans toucher à l'embrayage et c'est bon. Donc, le petit côté droit. Voilà. Et là, on est reparti. Et tu vas voir que tu auras bientôt un panneau de vitesse pour t'annoncer tout ça. Ça doit être 50. Alors, les rocades, souvent, c'est 70. 60. Un peu comme les périphes dans les grandes villes. Voilà. Là, on va à droite. Alors, ben non, justement, regarde, si on te fait travailler euh, par les panneaux, c'est comme si on allait vers l'autoroute. Donc, c'est où ah ben, euh, ben tout droit. C'est tout droit. Donc, là, petit coup d'œil derrière. Voilà. Après, je te laisse du coup. Voilà, rétrograder, c'est très bien. Voilà, tu gardes tes pieds au cas où au-dessus des pédales. Et si tu es sur le tour, on y va. Voilà. Donc là, fais-toi déjà les contrôles. Voilà, et attention à remettre ta main droite ici. Oui. En fait, ça va être plus facile d'utiliser le fait que le volant revienne tout seul avec la vitesse. Bon, c'est pas trop mal pour une première dans les grandes villes. De toute façon, ici, tu as des ronds-points partout. Donc, on va aller en faire quelques-uns. Et du coup, tu as eu le temps de voir le panneau, parce que je t'ai parlé en même temps. Oui, oui. C'était non euh, non le panneau lequel De vitesse. vitesse euh, non je vais le pas mon mais c'est ma faute je parle trop non moi j'aime bien, ça parle <rire> j'aime pas que ça reste un peu là le silence c'est ouais c'est bon, après des fois c'est bien aussi pour se concentrer mais ouais voilà et là, là regarde on prendra Bordeaux mais vers la droite d'accord donc là c'est intéressant parce qu'en fait on arrive sur un rond-point à deux voies donc du coup ben, contrôle indique déjà voilà, clignotant à droite, fais gaffe parce qu'elle va te coincer, la dame. Voilà. Ensuite, là, freine un tout petit peu plus. Ok, est-ce qu'on peut y aller Serre à droite, à droite, à droite, à droite. Voilà. Parce que si tu restes fixé okay, là-bas, ouais. et on sort là, remets le clignot. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait si tu restes trop longtemps fixé sur la gauche, ben pendant ce temps tu dévis. C'est pour ça qu'il vaut ouais. mieux jeter des coups d'œil. Premier coup d'œil, ouais, je vais surveiller devant. Ouais, okay, Deuxième ouais. coup d'œil je ouais. surveiller devant. En fait, là c'était 70, après ça va redevenir 50 okay. ok regarde, on va essayer de corriger du coup le fait de regarder trop longtemps vers la gauche et de fixer donc on repart à gauche, regarde, rétro cligno, voilà ensuite, avant le carré bleu, seconde et lâche tout, mon l'embrayage okay. regarde, premier coup d'œil, surveille devant toi okay. tu vas, deuxième coup d'œil, surveille devant toi Je pense... troisième coup d'œil, surveille bien pense... et on y va c'est pas mieux Si, si. Et là, tu vois, le fait de transformer, le fait de fixer en coup d'œil, derrière, c'est parfait. Donc c'est bien parce que tu surveilles déjà l'angle mort. Tout à gauche, là-bas, vers quartier libre. Encore. Voilà, c'est pour ça que tu peux voir au fond. Et dès que tu as passé cette entrée, allez, surveille à droite parce que regarde la jeune fille. Ok, accélère un peu avant elle, ça passe. Voilà. Et en plus, elle est très jolie. Mais tu vois, il faut surtout pas... Il ne faut surtout pas l'accrocher, mais là, il y avait deux possibilités. Soit j'accélérais et je passais, ce qui était le cas, puisqu'on avait ouais. le temps. Ou soit on était coincé, on refaisait un tour. Et donc là, toujours 50. Toujours 50. Parce qu'on est rentré à ouais, alors... Bon C'est pas mal ici. Donc ouais. vérifie à droite, vérifie à droite. Euh, oui, voilà. Ensuite, on rentre, clignot. on rentre sans clignot. Et regarde, déjà les rétros. Voilà. Et l'angle mort, c'est très parce que tu vois la particularité, c'est qu'on rentre on est à gauche. Sauf que vu qu'on va tout droit, il faut revenir à droite. Mais ah toujours là. vérifier quand même. Okay, euh, Alors prochain rond-point, on va aller à gauche parce que là c'est compliqué. Du coup, rétro clignot déjà. Regarde rétro déjà clignot. Et en fait ici choisis bien ta voie. Place-toi à gauche. Voilà. Et dis-toi que tu vas arriver en même temps que la voiture bleue foncée là-bas au fond. Tu vois regarde freine un peu. S'il faut première. Voilà, il attend un petit peu. Alors, après la voiture non. Ouais, on va voir après la noire, ça doit passer. Allez, accélère fort pour bien t'insérer. Là, tu restes placé gauche vu qu'on va à gauche. Voilà, mets-toi déjà la deuxième vitesse, ça sera fait. Angle mort, déjà à droite. À droite, S'il n'y a rien de Et tu vois, avant d'accélérer, on vérifie tout le passage tôt. piéton ici. Ah oui, avait aussi celui-là bas j'avais pas vu. Ouais. Donc là, il y a deux voies, tu restes bien placé. Ouais, et pour bien comprendre, regarde, tu as le temps, mais on va devoir faire un demi-tour au rond-point. Donc les rétros, mais il y a quelqu'un. Voilà, clignot, angle mort quand même avant de changer de voie. Ouais, on okay. Voilà, là tu te places gauche vu qu'on fait demi-tour. Le passage piéton, il est vide. Sans toucher à l'embrayage, freine un peu pour le motard, c'est bon, on y va. Ok. Ouais. Et donc vu qu'on fait demi-tour, tu restes placé là. Voilà, tu te ta main droite, tu peux la mettre à droite voilà, Lui il passe, il n'y a pas de souci. Et vu qu'on fait demi-tour là-bas, vérifie déjà à droite. Ok, clignot. Et là, avant d'accélérer, vérifie tout le passage piéton. Passage piéton. Là. Ouais. Juste attention ici au placement, c'est un peu effacé, mais ah oui, oui, il y a là. Peu. voilà. Et là, tu coupes le clignot puisqu'on va aller tout droit. C'est grand ici. Hein ouais, mais en vrai ça va, je trouve. T'as ouais. vu là-bas? Là, maintenant on vérifie bien au fond est ce qu'on peut y aller voilà je un peu obligé de euh... T'allais y aller en trois ouais alors c'est pas interdit mais ça peut être dangereux si on... tu vois fais gaffe à lui on va si tout droit va. ici ici tout droit. Okay. voilà okay. j'ai oublié où c'est ok là on attention au encore, encore. Je crois que c'est quoi ça ça en fait c'est des zébras parce qu'à la base si tu veux il y avait deux voies mais ils ont supprimé la voie de droite pour créer là bas un trottoir donc euh, c'est plus rien je ne savais plus où on allait parce qu'en fait, on voulait se faire un Burger King à la base ouais, ça. <rire> et que c'est l'heure de ça manger, c'est pour ça, <rire> ça t'a perturbé. Mais. Bon, il faut remettre les mains comme il faut parce que sinon à la caméra, il voit tous les gens après, ouais, derrière l'ordinateur, derrière l'écran, c'est plus simple. Alors, est-ce que je te laisse faire pour aller tout droit, ouais, tout droit. Un peu d'autonomie au volant C'est pas mal du tout. Il y en a ici des ronds-points, j'ai oublié. Oui, c'est vrai. Oui. Du coup, je vais te laisser faire tout seul un petit demi-tour à ce rond-point. Et encore, il est 12h55. Je pense que les gens sont tous partis manger. C'est pas grave. Alors, garde le pied gauche enfoncé. Si tu vas, tu lâches le frein. Voilà donc tu vois en tout cas tu as eu un bon réflexe c'est celui euh, d'avoir mis la première dans le doute voilà parfait pour la deuxième Donc c'est bien d'avoir jeté un coup d'œil quand même ok allez dernier rond point je te torture encore un peu je vais te laisser faire en bas, aller à gauche mais c'est bien parce que tu apprends vite c'est parce que ça doit te plaire Non c'est parce qu'il y a aussi un bon moniteur à ah. Là on va gagner des abonnés et des likes Voilà très bien très bien Et tu vois il y a le temps parce qu'ici il y a vraiment du monde quoi. Ouais Faut pas se dire je gêne hein. ah. Un peu plus d'accélérateur Ouais un peu plus. Allez accélère fort voilà C'est à dire que plus tu vas accélérer voilà. fort plus tu vas partir vite ouais. Donc n'oublie pas on va à gauche. Très bien pour la main droite, t'as corrigé. Voilà, tu vois si tu as un doute, tu peux jeter un coup d'œil sur lui. Normalement s'il te regarde, c'est qu'il va te laisser passer. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à mettre des, des likes pour encourager gens qui est pas trop mal en conduite. C'est la première fois qu'il conduit avec moi. Et je trouve qu'il est plutôt bon. On a dit que tu combien de leçons de conduite 8 aujourd'hui euh, euh, ouais. gauche du passage piéton voilà et regarde le feu donc là on surveille où euh, derrière. voilà Une seconde déjà pour bien lâcher l'embrayage avoir le frein moteur et si t'as pas de marquage au sol bah, tu t'arrêtes légèrement avant tu vois première déjà tu gardes le pied gauche enfoncé comme ça s'il passe au vert, on y va et donc là, je te le dis un peu tout, mais en fait, on va rester sur la voie de droite parce que oui. au feu, oui. ouais, c'est ça. Au feu, on ira à droite. C'est pour ça. Mais le client, alors, dans le doute, il vaut mieux. Ok, par rapport aux gens de derrière qui sachent bien ce que tu fais. Voilà. Et là, on va aller au feu à droite. Au feu à droite. Voilà. On va essayer de négocier un feu vert. Hein. Allez, freine bien. Et tu vois autant le rétro tu l'as vérifié une fois Autant il faudra revérifier surtout qu'il n'y ait pas un cycliste Donc première, première, première, première On garde le pied gauche enfoncé Et quand ça veut pas, ça ne veut pas Ah ben si, feu vert Donc un petit coup d'œil au cas où ça grillerait le feu Ici le rétro C'est un peu particulier, mais là tu as un feu ou as un rond point, rond -point. Ouais. mais nous on va à droite. Ouais, je... Et les rétro. Ouais, je... Clignot et rétro ou rétro et clignot Attends, Je t'as dit quoi <rire> D'abord ouais, les ouais. clignots et après les rétro ou les rétro et le clignot rétro et clignot. Voilà, donc un petit coup d'œil au cas où et c'est bon. le bon, bon, Voilà je sais pourquoi je vais garder la, la caméra allumée on va te tester sur le code de la route question à 1 million de rouges. est-ce que le feu qui clignote là bas au fond ouais. peut passer au rouge donc réfléchis bien observe bien ce qui se passe tu me donnes la réponse euh, dès que tu l'as et dans les commentaires les gens tu vas voir sous la vidéo ils te répondront à ça ben bah euh, non alors pourquoi aujourd'hui il ne peut pas changer de couleur pourquoi aujourd'hui il ne peut pas changer de couleur parce, parce qu'il clignote en bas et non pas au milieu ce qui fait que ben, du coup euh, ben, c'est pas trop possible Donc c'est réservé à qui fait réservé Bon, à... oh ça je sais pas Aux piétons Et vu qu'il n'y avait pas de piétons qui n'ont pas appuyé il ne pouvaient pas changer de couleur pas changer. Allez on va tout droit En fait c'est des feux de piétons Ça veut dire que t'as raison vu que c'est celui du bas qui clignote Il ne peut pas changer de couleur si un piéton n'appuie pas bien à droite parce que regarde, ça dépasse et en fait tu retrouves la même chose ici, c'est à dire au niveau de ce feu s'il si, ouais, y a un piéton, il changera peut-être de couleur s'il appuie, sinon non donc on vérifie quand même derrière par sécurité mais s'il n'y a pas de piéton, ça changera pas allez donc là pareil, accélère un tout petit peu vérifie derrière, pied au dessus du frein et de l'embrayage et si t'es dessus tu passes, clac, voilà et donc là je vais t'avertir à l'avance mais on devra changer de voie parce qu'on ira à gauche et il faut pas se faire coincer donc les rétros le clignot et juste avant, petit angle mort quand même voilà l'angle mort c'est utile sur les changements de voie